These people speak French. In this course, everybody speaks French. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. mon père et ma mère. Listen, watch and get involved. Pretty soon you will figure out what's going on and be able to say a few things in French yourself You <laughs> look at Mireille's family tree we learned about many relatives going all the way back to her great-grandparents on an impromptu visit to the family's country house we meet many of these characters including me raised year old sister who has a mind of her own bonjour mesdames bonjour mesdemoiselles bonjour messieurs aujourd'hui nous allons étudier la famille de mireille d'abord nous allons étudier son arbre généalogique regardez ceci est un arbre ça aussi c'est un arbre ça aussi c'est un arbre c'est un arbre mort ça aussi c'est un arbre c'est un arbre de noël et ça c'est un arbre aussi mais c'est un arbre généalogique c'est l'arbre généalogique de mireille voyons où est-elle vous voyez mireille Ah, la voilà étudions la généalogie de mireille commençons avec adolphe bello en 1912 adolphe bello épouse eugénie daubois ils ont deux enfants casimir et anatole en 1937 anatole épouse jeanne langlois ils ont cinq enfants Deux filles, Georgette et Paulette, et trois garçons, François, Armand et Guillaume. En 1964, François Bello épouse Madeleine Potier. Ils ont trois enfants, trois filles Cécile, Mireille et Marie-Laure. Si vous examinez l'arbre généalogique, vous voyez que Mireille est la fille de François et Madeleine bello De même, Cécile est la fille de François et Madeleine bello Et Marie-Laure est aussi la fille de François et Madeleine bello Maintenant, prenez Yvonne. De qui Yvonne est-elle la fille Yvonne est la fille d'Armand et Arlette Bello. Revenons à Mireille. Mireille est la fille de François, la petite-fille d'Anatole et l'arrière-petite-fille d'Adolphe Bello. Prenons Georges maintenant. Georges est le fils d'Armand et d'Arlette Bello. Le petit-fils d'Anatole. Et l'arrière petit-fils d'adolphe étudions la famille maternelle de mireille mireille a une mère c'est qui la mère de mireille c'est madeleine bellot maintenant qui est louise potier c'est la mère de madeleine et la grand mère de mireille et qui est lucie potier c'est la mère de léon potier la grand mère de madeleine bello et l'arrière grand-mère de mireille qui est édouard potier c'est le père de léon potier le grand-père de madeleine potier et l'arrière grand-père de mireille maintenant regardez Cécile. Et Marie-Laure. Ce sont les sœurs de Mireille, d'accord Et Sophie, Sophie Potier, est-ce que c'est la sœur de Mireille Non, ce n'est pas sa sœur, c'est sa cousine. Et Philippe Potier, c'est le frère de Mireille Non, c'est le frère de Sophie, mais ce n'est pas le frère de Mireille, c'est son... Cousin. Regardez Henri Potier. C'est le père de Sophie. Est-ce que c'est le père de Mireille Non, c'est son oncle. Et Juliette Potier est la mère de Sophie et la tante de Mireille. Vous voulez rencontrer la famille de Mireille Eh bien, nous allons essayer. Mademoiselle? Mademoiselle? Mademoiselle, vous pouvez nous présenter votre famille? MA FAMILLE? Oui. Ça ne vous ennuie pas? Euh, non. Oui, oui, si vous voulez. Presque tout le monde est là. Euh, commençons par mes parents. Papa, maman, voilà mon père et ma mère. Ah. Voilà ma sœur Cécile et son mari Jean-Denis. Tout le monde dit qu'elle me ressemble. Marie-Laure Quoi Viens. Oh, écoute, je suis occupée. Marie-Laure, je te dis de venir tout de suite. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Dis bonjour. Voilà, c'est ma petite sœur Marie-Laure. Mon cousin Georges et ma cousine Yvonne. Là-bas, c'est ma grande tante Amélie. Elle a 70 ans. Elle est veuve. Son mari est mort à la guerre en 40. Ah, oh, du temps de mon pauvre mari. À côté, c'est mon grand-oncle Casimir. Il a 85 ans. Il est veuf. Sa femme est morte d'un cancer. Ça, c'est tonton Guillaume. Un frère de papa. Il a 54 ans. Il ne travaille pas. Il a de la fortune, comme dit ma tante Georgette. Il a des loisirs, et il est toujours en vacances. C'est bien, ça! C'est agréable d'avoir de l'argent. Il a de la chance, ce tonton Guillaume! N'est-ce pas? Mmh. Il a des relations, beaucoup de relations. C'est utile, les relations! Il n'a pas d'enfant. Il est marié? Non, il est célibataire. Mais il adore les enfants, surtout Marie-Laure. Guillaume est extraordinaire. Il trouve toujours du temps pour les enfants. Oui, oui, je sais. Et il arrive toujours avec des chocolats, des cadeaux. C'est facile, quand on a de l'argent. Ça, c'est ma tante Georgette, une sœur de papa. Elle a 59 ans. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Elle n'est pas mariée. Elle est célibataire, elle aussi. Heureusement, parce qu'elle déteste les enfants, même ses neveux et nièces. Elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Mais au fond, elle est très gentille. Et moi, je l'aime beaucoup. Ben voilà! Ma tante Paulette et mon oncle Victor ne sont pas là. Mes grands-parents non plus grand-père ne va pas très bien. Mais je pourrais vous montrer des photos, si vous voulez. Marie-Laure? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Va chercher mon album. Oh! Tu m'embêtes! Tu ne veux pas aller le chercher toi-même? Moi à 6 ans. Ça, c'est moi à six mois. Ça, c'est l'annonce de ma naissance dans le Figaro. Ça, c'est l'annonce de la naissance d'Hubert. C'est un ami. Nous avons exactement le même âge. Nous sommes nés le même jour. C'est le faire-part de la naissance de Marie-Laure. Et ça, qui est-ce? Ça, c'est Sophie, ma cousine, mmh. du côté de maman, une potier. Ah oui, la sœur de Philippe? C'est ça. Et comment est-elle? Elle est sympathique, la petite cousine? Ouais, enfin, elle est gentille. Mais je préfère mes cousins bello, surtout Georges. Elle est pas mal, ta cousine! Elle a quel âge? Elle a 17 ans et un seul caractère, je te préviens. C'est vrai? Ça, c'est Marie-Laure en tutu. <rire> ça, c'est ma tante Georgette avec son toutou. Fido, il s'appelle. Ce sont mes parents. Et ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est mon grand-père. Ça, c'est mon arrière-grand-père. -arrière ça, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Ça, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et ça, c'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Monsieur de Cromagnon. D'ailleurs, il lui ressemble, vous ne trouvez pas Aujourd'hui, Mireille nous présente sa famille. D'abord, elle va nous présenter ses parents. Voilà mon père et ma mère. Je te présente Monsieur Taylor. Ici. On présente le nouveau chef de service. Je te présente notre nouveau chef du service technique, Monsieur Parcran. Bonjour. Il le présente à la jeune femme. Permettez-moi de me présenter, Jean-Pierre Landru. <rire> je suis pas sûr que je vais faire les présentations. <rire> presque tout le monde est là. Regardez bien. Tout le monde est là. Et maintenant, presque tout le monde est là. Tout le monde a des lunettes noires. Bon. Il tout le monde sort. Tout le monde est là. Ça, c'est le père de Mireille. C'est son père. Le père de Mireille, son père. Ça, c'est la mère de Mireille. C'est sa mère. La mère de Mireille, sa mère. Et ça, c'est sa grand-mère. Ça, c'est son arrière-grand-mère. Et eh oui, sa grand-mère, mais son arrière-grand-mère. Une cousine, féminin, sa cousine, mais une amie, féminin, son amie. Maintenant, observez. Ça c'est Sophie, ma cousine. Ouais, pas mal, ta cousine. La cousine de Mireille, ma cousine, ta cousine, sa cousine. Mon cousin Georges. Le cousin de Mireille, mon cousin, ton cousin, son cousin. Voyons si vous avez compris. Ça, c'est la cousine de Mireille? Oui, c'est sa cousine. Ça, c'est le cousin de Mireille? Oui, c'est son cousin. Ça, c'est le père de Mireille? C'est son père, oui. Ça, c'est la mère de Mireille? Oui, c'est sa mère. Ça, c'est sa tante. Ça, c'est son oncle ça c'est son grand oncle et ça c'est sa grand tante ça c'est son grand-père ça c'est son arrière grand-père voyons si vous commencez à connaître la famille de mireille ça c'est la mère de mireille madame bello ça c'est son mari ça c'est sa fille et ça c'est son fils son fils ben, madame bello a un fils Oh non, elle n'a pas de fils. Elle a trois filles, mais elle n'a pas de fils. Regardez, eux, ils ont un fils. Ça, c'est un fils et ses parents, un père et son fils, une mère et sa fille. Elle aussi, elle a une fille. Je vous dire c'est votre fille. Non, enfin oui, oui, c'est ma fille. Je suis sa mère. Oui, c'est ma maman. Deux filles, les parents et les grands-parents. Le petit-fils, le grand-père, les grands-parents. La grand-mère et les petits-enfants. Bon, revenons à Mireille. Ça, c'est Mireille. Ça, c'est son père. Son père, oui, très bien. Et ça, c'est sa mère. Sa mère, très bien. Ça, c'est sa sœur. Oui, c'est sa sœur. C'est son cousin. Ça, c'est... Sa cousine. Oui, c'est sa cousine. Et ça, c'est... Qui est-ce Ce, Ce n'est pas sa sœur, non Ce n'est pas Cécile. Ah, c'est... Oui, c'est son ami. C'est son ami Colette. Ses amis. Sa sœur. Ses sœurs. Ses parents. Ses cousins ça c'est sa tante sa tante georgette la tante georgette n'est pas mariée elle est célibataire et ça c'est son oncle son oncle guillaume tonton guillaume tonton guillaume n'est pas marié il est célibataire elle est célibataire il est célibataire tante amélie est veuve ça, c'est Tante Amélie avec son mari, mais son mari est mort. Il est mort à la guerre. Tante Amélie est veuve. Une veuve. Des veuves. Pas très sérieuse. L'oncle Casimir est veuf. Sa femme est morte. Il est veuf. Veuf, veuve. Regardez, voilà une veuve. Ah, vous, êtes, vous êtes célibataire ouais. Mon mari est mort. Ce monsieur est célibataire aussi, mais il n'est pas veuf, il est divorcé. Mais son ami est veuf. Parce que il est comme vous, c'est un père célibataire, quoi. Ah non, ah non non, non, non, vous vous trompez. Non, lui, il est veuf. Moi, je suis divorcé deux fois. L'oncle Guillaume est riche. Il a de la fortune. Il a de l'argent il y a une fortune dans cette valise l'oncle guillaume ne travaille pas il a des loisirs elle a des loisirs lui aussi il a des loisirs eux aussi ils ont des loisirs eux aussi ils ont des loisirs et lui aussi a des loisirs elles aussi elles ont des loisirs ce monsieur a des loisirs mais lui il n'a pas de loisirs et l'oncle guillaume lui a des loisirs il a beaucoup de loisirs il a du temps il est toujours en vacances regardez ils sont en vacances eux aussi ils sont en vacances eux aussi ils sont en vacances elle aussi elle est en vacances tonton guillaume est toujours en vacances il a de la fortune il a de l'argent il a de la chance marie laure aussi a de la chance Choisis. t'as de la chance 9 3 9 5 t'as de la chance hein. lui aussi il a de la chance tonton guillaume a des relations il a beaucoup de relations Tonton Guillaume adore les enfants. Lui aussi, il adore les enfants. Tonton Guillaume arrive toujours avec des cadeaux. Marie-Laure a de la chance, elle a toujours des cadeaux. Eh bien, tu en as des cadeaux. T'as vu Un cadeau. Lui, il achète des cadeaux. Tonton Guillaume n'a pas d'enfants. Monsieur et Madame Bello ont des enfants. Vous avez des enfants aussi, je crois bien. Oui, j'en ai quatre. Vous avez des enfants oh, Non, non, non, je ne suis pas mariée. Vous avez des enfants Trois. Une grande fille et deux garçons. Est-ce que vous avez des enfants Vous en voyez une ici et l'autre est à côté, pas très loin. J'ai trois enfants. Des filles Une fille. Vous avez des garçons aussi Deux garçons. Mais tonton Guillaume n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, mais il a des neveux et des nièces. Marie-Laure, par exemple, est une nièce de tonton Guillaume. Georges est un neveu de tonton Guillaume. Lui aussi, il a un neveu. Vous avez sauvé mon neveu. Oh oui, vous avez sauvé notre neveu. Une nièce. Un neveu. Tante Georgette a des neveux et des nièces. Mais elle n'a pas d'enfants, heureusement, parce qu'elle trouve les enfants agaçants. Les enfants l'agacent. Regardez. Hercule, Cyprien, musicien, papa. Arrête, tu m'agaces. Oh, papa, Samnambule et moi, je ne fais rien. Jules Hercule, Cyprien, musicien. Est-ce que tu es agaçante Il est agaçant. Tante Georgette trouve les enfants. Agaçant et fatigant. Dis, Tante Georgette, tu peux me l'arranger ce que tu peux être fatigante. Elle trouve tous les enfants agaçants et fatigants. Les enfants ennuient Tante Georgette. Mais le vieux professeur ne l'ennuie pas du tout. Ça ne vous ennuie pas que je travaille là Non, non, pas du tout. Ça n'ennuie pas du tout. C'est le verbe ennuyer. Les enfants ennuient leurs grandes soeurs. Oh, C'est malin! Super malin! Marie-Laure ennuie Mireille. Arrête! Arrête! Tu m'ennuies! Elle l'embête! Arrête! Tu m'embêtes! Quand Mireille demande à Marie-Laure d'aller chercher son album, ça l'ennuie, ça l'embête! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Va chercher mon album. Oh! Tu m'embêtes! Ça l'ennuie, ça l'embête, parce qu'elle est occupée. Oh, attends, je suis occupée. Ici, elle est occupée. Mais Ici, elle n'est pas occupée. Ici, elle est occupée. Tante Georgette aussi est occupée. Ici, tonton Guillaume n'est pas occupé, Mais ici, il est occupé. Regardons un peu l'album de Mireille. Ça, c'est un faire-part de mariage. C'est le faire-part de mariage de Cécile et Jean-Denis ça c'est un faire part de décès pour la mort de la femme du grand oncle casimir ça c'est un faire part de naissance c'est le faire part de la naissance de mireille ça c'est mireille à la naissance ça c'est la naissance de vénus d'après botticelli ça c'est la naissance de la vierge de Murillo. ça c'est une double naissance ça c'est une annonce du journal le figaro c'est l'annonce de la naissance d'hubert et ça c'est une photo de cécile elle ressemble beaucoup à mireille tout le monde dit qu'elle me ressemble elle se ressemble incroyable ce que tu peux ressembler à ta grand mère là. ça c'est l'arrière arrière arrière, arrière grand-père de mireille marie-laure dit que mireille lui ressemble d'ailleurs elle lui ressemble vous ne trouvez pas mm. ça c'est une photo de sophie elle n'est pas mal elle est pas mal ta cousine elle non plus elle n'est pas mal lui non plus il n'est pas mal robert non plus n'est pas mal lui il est moins bien lui il n'est pas mal elle n'est pas mal mais qu'est-ce que tu t'imagines Que j'ai le temps d'aller au cinéma Oh, mais tu m'embêtes Elle n'est pas mal, mais elle a un sale caractère. Elle a 17 ans. Et un sale caractère, je te préviens. Il y a beaucoup de gens qui ont un sale caractère. Je vous préviens. Tenez, regardez. Ce monsieur a un sale caractère. Lui aussi, il a un mauvais caractère. Lui aussi a un sale caractère. Elle a un sale caractère. Cet agent de police a mauvais caractère. Celui-ci aussi a mauvais caractère. Il a un sale caractère. Bon, maintenant, écoutez cette conversation entre Mireille et Jean Denis, et puis vous jouerez le rôle de Jean Denis. Ça, c'est Sophie, ma cousine. Elle n'est pas mal ta cousine. Quel âge a-t-elle Elle, -elle. Elle n'est pas mal ta cousine. Quel âge a-t-elle Elle, -elle. Elle n'est pas mal ta cousine. Quel âge a-t-elle elle a 17 ans et un sale caractère je te préviens c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon maintenant regardez ça qu'est ce que c'est c'est une photo de marie-laure en tutu et ça c'est tante georgette et son toutou toutou tutu maintenant attention écoutez bien qu'est ce que c'est ça c'est une maison en bretagne et ça qu'est ce que c'est ça c'est un arbre qui est ce ça c'est ma tata elle est très gentille. qui est ce une personne tante georgette tonton guillaume ma cousine qu'est ce que c'est une chose une maison un arbre une photo un toutou c'est qui ça qui c'est, ça? C'est qui? On dit, qui est-ce? C'est qui? Qui c'est? Qui est-ce que c'est? Qui est-ce? C'est pareil. Alors, c'est qui? Je ne sais pas. Maman, c'est qui, ça? Qui est-ce? C'est votre arrière-grand-père, Adolphe Bello. C'est quoi? On dit, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Bah, un lapin, évidemment, avec un œil rouge! Bon, à vous, maintenant. Voyons si vous pouvez répondre. Qui est-ce? C'est le père de Mireille? Non, c'est sa mère. Qui est-ce? Sa tante? Non, son oncle. Et ça, c'est qui? Euh, est qui? On dit, qui est-ce? Bon, oh, bon, bon, eh bien qui ce Deux jeunes gens. <rire> et, et ça, qu'est-ce que c'est Eh bien ça, c'est mon bâton.